A vacuum cleaner, un aspirateur. The salesman will probably say, congratulations, félicitations. It's an extraordinary bargain. C'est une affaire exceptionnelle. A finger, un doigt. Related to the word digital. The dust, la poussière. The solution to your problem, la solution à votre problème. To plug in, brancher. Not to be confused with the branch of a tree, which is la branche d'un arbre. I'll be right back. Je reviens tout de suite. Voilà, voilà, voilà. Ah, ah, ah, ah. Félicitations, monsieur. J'ai une affaire exceptionnelle pour vous. Pour moi? Oh, où est l'affaire exceptionnelle? La voici. Qu'est-ce que c'est? C'est un aspirateur. Qu'est-ce que je vais faire avec un aspirateur? Hein? Eh? Regardez. Ah oui? C'est votre doigt. Ah eh oui? Mais vous voyez pas la poussière? Oui, oui, la poussière. Il y a de la poussière partout ici, dans la maison. Oui, j'ai beaucoup de poussière, je sais. C'est parce que j'ai la maison depuis longtemps, vous savez. Eh bien, ça, là, c'est la solution à votre problème. Mon problème? Quel euh, problème? La poussière. Qu'est-ce que l'aspirateur va faire avec ma poussière? Je vais vous le montrer. Mais d'abord, il faut le brancher. Le brancher? Oui. Où est la prise? Oh! Attendez, attendez! Je reviens tout de suite! Qu'est-ce que c'est ça? C'est une branche! Pour brancher l'aspirateur. Un aspirateur, un vacuum cleaner. Un doigt, a finger. La poussière, the dust. Brancher to plug in. An electric appliance, un appareil électrique. An electric plug, une fiche. An electric wall socket, une prise de courant. On met la fiche dans la prise de courant. The feminine word, la manche, means sleeve. But the masculine word, le manche, means handle. Press or push the switch, appuyez sur l'interrupteur. In the dark, dans le noir, in the black. Monsieur, l'aspirateur est un appareil électrique. Électrique. Et, et il marche seulement quand il est branché, mais pas dans une branche d'arbre. Seulement dans des prises de courant. Et où est la prise de courant? Normalement, les prises de courant sont dans les murs. Tiens. Ah! Vous voulez dire les petits trous? Mais... Oui, je veux dire les petits trous. Ah, bon. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais brancher l'aspirateur. Mais le manche est trop large, beaucoup trop large. Donnez-le-moi. Ce, ce n'est pas le, le manche que l'on branche, mais la fiche. Voyez-vous ça là Ça c'est la, la fiche. Alors, je branche la fiche dans la prise de courant. Ouais. Et l'aspirateur va marcher. Oui. Marche, marche, l'aspirateur, Marche, marche. Il ne marche pas. Appuyez sur l'interrupteur. Oh, bien sûr, l'interrupteur. <rire> L'aspirateur marche seulement dans le noir. Une prise de courant, a wall socket. Une fiche, a plug. Le manche, the handle. Appuyez sur l'interrupteur, press the switch. To turn on the light, allumer. To turn off the light, éteindre la lumière. One can't see anything, on ne peut rien voir. To start the vacuum cleaner, mettre l'aspirateur en marche. What's the motor for? À quoi sert le moteur? To suck up the dust. Aspirer la poussière. To remove the dust. Enlever la poussière. Literally, to lift off the dust. Allumez, s'il vous plaît, monsieur, allumez. Pourquoi? Parce qu'on peut rien voir dans le noir. Donc, je vais allumer. Mais vous m'avez dit d'appuyer sur l'interrupteur. Ça veut dire éteindre la lumière. Non, non, non, ça ne veut pas dire éteindre la lumière. Ça veut dire mettre l'aspirateur en marche. Appuyez sur l'interrupteur de l'aspirateur. Ah! Je comprends! Je vais mettre l'aspirateur en marche. Oh! Il fait beaucoup de bruit. C'est le moteur, il ne bouge pas. Non, il ne bouge pas. Il faut le pousser. Mais s'il faut le pousser, à quoi sert le moteur? Ah, le moteur, il sert à aspirer... Aspirer quoi? Aspirer la poussière. La poussière. Oh! Qu'est-ce que vous faites à ma poussière? Arrêtez! Arrêtez! Hé, hey, hey, hey, monsieur, je oh! vous, vous en prie. L'aspirateur a, a, a enlevé toute ma poussière. Ah oui, l'aspirateur a enlevé oh! toute la poussière. Où est-elle allée, ma pauvre poussière? Dans le sac, monsieur. Dans le sac? Ah, oui. Oh! Oh! Chère petite poussière! Oh! Je croyais l'avoir perdu! Oh, oh. Allumer, to turn on the light. Éteindre la lumière, to turn off the light. Mettre l'aspirateur en marche, to start the vacuum cleaner. À quoi sert le moteur? What's the motor for? Enlever la poussière, to remove the dust. Now, here's the complete sketch again. Oh. Voilà, voilà, voilà!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 Qu'est-ce que vous faites à ma poussière? Arrêtez, arrêtez! Hé, hey, hey, monsieur, je vous L'aspirateur a, a enlevé toute ma poussière. Ah ben oui, l'aspirateur a enlevé toute la poussière. Où est-elle allée, ma pauvre poussière? Dans le sac, monsieur! Dans le sac? Ben oui? Oh! Oh! Chère petite poussière! Oh! Je croyais l'avoir perdue! Oh! Thank <smart noise> you.